On a en face de nous des lobbies puissants, comme ceux des pesticides, qui ont intérêt à ce que rien ne change. À la Fondation, on a mis le doigt sur deux raisons majeures qui expliquent pourquoi on n'arrive pas à sortir des pesticides. 1. Parce qu'on importe des produits agricoles traités avec des pesticides interdits chez nous. Et ça, c'est légal. En 2. L'argent public ne soutient pas ou si peu les exploitations qui utilisent le moins de pesticides. D'abord, la Fondation mène des enquêtes de fond et publie des rapports pour révéler ce système injuste et dangereux pour les citoyens, mais aussi pour les agriculteurs et pour l'environnement. Il faut savoir que ce système est particulièrement difficile à dénoncer, car on a en face de nous des lobbies puissants, comme ceux des pesticides, qui ont intérêt à ce que rien ne change. Ce travail, nous le portons dans les médias, auprès des décideurs politiques, et surtout, surtout, nous proposons des solutions très concrètes pour changer les choses. Nous pensons que nous pouvons sortir totalement des pesticides en 15 ans, et ce, à trois conditions. D'abord, mettre en place des mesures miroirs pour stopper la concurrence déloyale. Quand l'Union européenne interdit à raison un pesticide comme l'atrazine, car il est nocif pour l'eau et qu'il provoque des effets sur les femmes enceintes, eh ben on doit aussi l'interdire pour les produits importés. Chaque année, sur les 23 milliards d'argent public donnés au monde agricole, seulement 1% a réellement un impact sur la réduction des pesticides. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'argent public serve massivement à accompagner financièrement les agriculteurs qui décident de changer leur modèle. Et en trois, il faut prendre des interdictions sur les produits les plus nocifs et notamment mettre fin à l'utilisation du glyphosate en Europe dès décembre 2022. C'est d'ailleurs ce qui va être discuté à Bruxelles jusqu'en décembre. Nous avons besoin de votre soutien pour gagner la bataille face aux lobbies. La présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022 est une opportunité à saisir et nous comptons bien le faire. Aidez-nous à agir et à mobiliser les décideurs au plus haut niveau pour sortir les agriculteurs de la misère, protéger notre environnement et notre santé à tous. Merci de votre soutien.